Non, vous ça côté sang première dame de Michelier pas ba négliger balsal mérité bato gayak nous devons mais nous opération bois calé effectivement information confirmée Samuel c'est un individu qui perdit la ville dans moment le carnaval société dans deuxième jour gras nous voulez parler des jodi la côté nèg qui t'a surveillé d'après sa famille fait y a ont vidé balle sous lui ça t'endé là Samuel mouri ak yon balle dans la tête les gens sont sauvés, dans au moment où ils ont cherché l'ambulance, c'est place, sa famille pas de consolé et c'est madame qui a bail plus d'explications dans détail ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou connecté Sophia TV83. Je vous dis que je content ensemble avec vous pour vous présenter toutes les dernières informations. Tout dépend de qui côté, qui est dans quel pays ou près de Tanden. Il plaisir pour nous toujours que est informé. Nous sommes Gorizois, Sophia TV83. Nous apprenons tout, Rémi Amon, c'est Yon dans le président, Bandi Katsama Ozo, qui brède le bouche, quand il a toqué Koni avec la police, je ne j'ai la, nan bon repos, et il a fait a président à te a Yon vissolette te gagne 6 cartouches la donne, et il a un couteau sous lui, yon dit, il a habitué, à nous la police te a cherché le conchain fou, et c'est Nègre qui en dans la camionnette. L'opération a continué, mais ça n'a pa pas empêché ah, Bandi <bah291> de continuer, si nous, nous il la troublage dans la population, nous prenons viron en d'un pays pour obtenir plus d'explications par rapport à Zak Malonet et la police tout qui ne pas, a décidé de passer coûte qu'écoute et puis de continuer lancer opération Tornat là pour finir avec tout vagabond qui a un en, en otage. Pour aller sous papier, allez chez information yo en détail sur Chanel Paola. Et Ribi Amorsa, ainsi connu, qui fait un date 11 mars dans l'année 1993, membre actif, Goukgan et 400 et Maouzoa, mortellement blessé dans le cadre d'un échange de avec un agent et policier, non pas de bon repos pendant le journée, jeudi. 20 février et 2023, d'après institution, policière présumé et bandits qui te ils ont pistolet et Mac et ça numéro sériean et falsifié et puis est muni de 6 et 4. Et c'est un couteau pour finir et n'a noté que Irémi a et habitude pour rançonner et machin propriétaire, entreprise avec un chauffeur camion, cap en pointé commune, quadrille et bouquet. Voilà, et c'est pour nous font sur sous même dossier base 400 et mesdames et messieurs nous disons que qui tombent mortellement là et bon c'est parce que si nous le site. Allons la police et nous avons justement et bien c'est pas simplement qui au l'autre également. Et image et mesdames et messieurs, c'est n'est pas décousé que vous jeune là mes citoyens ça également. Voilà, c'est ça qui n'a pas gardé là mesdames et messieurs, nous nous si nous voyons un agent Et bien c'est individu ça et puis nous toujours dit que gang ça yo, bandits ça yo, yo dans dans tout, eh, tout pays a. ça veut dire que peu importe l'âge, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe et qui mon la pas même pensée même, et bien soi-disant et bien c'est citoyens ça n'a gardé là. Et techniquement, la police vide les cartouches. sous lui. nous dis, voyez ça dans l'enfer pour nous et la police. Très bien. La police pose la patte sur certains de Exatus à Logan, alias à Gros Mal. La police dans la ville de Lascaobas, à département centre, d'Haïti a arrêté monsieur pendant maintenant là La police nationale d'Haïti, a arrêté monsieur dans Lascaobas, mercredi 15 février 2023, les 45 l'année sous tête de M. Sénègue à La Chapelle. Exatus à Logan, il a cherché M. fou parce qu'il est impliqué dans véritable. Dans le réseau de gagne, on s'est atteint de euh, Mario, alias Tiso, euh, Césarien, Sarazien à diriger, section commune de sa avec, avec commune de a Camille balai pour le jour la à Logan, monsieur qui placé dans le Gardeau, La à à vue, qu'il était autorité policière, puisque n'a pas associé à ce et il impliqué dans diverses actions malhonnêtes que la base Mario Alias lui-même a dirigé dans la zone sarrasienne. On a toujours été sous question. À Arrestation, la police a posé la patte sous Evans Lager pour présumer implication de kidnapping Events Lager guerre la qui fait le 17 juin 1950 92, dans la cité la police interpelle les livres le 16 février 2023, Participer dans le champ de masse, après elle, a à tentative d'enlèvement. Victime qui était touchée par balle, elle a la fuite et elle a sauvée de justice. Et puis, machine, machine a piloté, pilotée, elle talé avec les poules. Présumé kidnappeur l'a placé en garde à vue dans le commissariat Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti posait la patte un dans le département nord-ouest sous 54 africains et drogues, 5 individus. Banga dénonçant la salle la police, les mêmes lits. Bon, certain de Romain Philidor, Louis Judel, Louis Manif est Pierre et Joseph Robinson, M. Sayo, qui est gagné 25 à 30 l'année, 32 à 4, 49 l'année sous Tétio. La police arrête dans la chanson, sol, le bassin bleu. Comme ça, qui est dans le département nord notre Ouest, ça a pour trafic de drogue ben individu ça qui était dans une machine intérieure sac qui est au plaque AA4-94 4544 avait réussi à joindre 4 paquets de substance qui semble la cocaïne sa ben substance ça qui qui testé positif donc yo uh, gardé li la, là ben, mais c'est purement cocaïne d'après ça agent bureau lutte contre trafics stupéfiants et stupéfiants BLTS eux même te testé et question paquets ça yo la dit BLTS sont entité qui trouve dans direction centrale police judiciaire de CPJ qui poser la sous ce qui a précisé, mais trafiquant ainsi N'a fait qu'on est pour Kounia, M. Sao qui blasé tout n'a garde à vie après bonne question, autorité policière et judiciaire yo. noté note annoncé ça dans le titre journal, trois fidèles, la première église Baptiste Port-au-Prince, toujours n'a mis ravisse yo. Eh bien, Ravisseur qui m'a donné pillage en pour être capable libérer Otajo. Entre-temps, nous avons que l'autre fidèle congrégation qui bon acquis kidnappé ki mercredi passé. A une semaine après, Zaxila fidèle lieu, exprimé vives inquiétudes par rapport avec la dégradation situation sécurité à le pays. Dans le culte uh, qui était fait hier dimanche-là. L'église était presque vide. Fidèle Pat répond présent. pasteur a organisé une semaine de prière pour implorer euh, Dieu pour euh, en faveur tout otage spécialement euh, euh, otage qui fait partie de la congrégation. Zak kidnapping a augmenté en pile dernier euh, temps depuis le euh, commencement de l'année 2023. Nous avons toujours été dans les affaires kidnapping jeudi en là, qui s'est dit... Mon époque, dans société, on apprend qu'un individu avec beaucoup d'amis n'est pas arrivé, identifié, kidnappé, vendredi quitté, 17 février, dans une zone bon repos. Quand kidnappé une jeune demoiselle qui est Neida La Douceur, bah dit qu'on kidnappé Neida La Douceur, qui a gagné un petit monde qui a peine gagné l'année, qui a 24 ans, lui-même, alors Neida qui gagne 24 ans, mais qui a gagné un petit monde qui gagne l'année, bah dit kidnappé vendredi 17 février 2023, Bandi a demandé 200 000 dollars pour libérer Neida La Douceur. Selon ça, Andy est un proche qui fait qu'on mais pour qu'on y là, c'est ça, famille qui, qui sous choc, Fomilien, qui a un gros problème après une nouvelle Kidnapping qui fait Tassou, à La Douceur, vendredi 17 février, en après-midi, dans une zone bon repos, encore n'a a rappelé, Neida La Douceur gagne 24 l'année, il a à peine qui ont gagné l'année. Toujours la question, Zach. Kidnapping, pas arrivé identifié, qui a opéré dans la commune Tabar kidnappée en après-midi 17 février, il un avocat stagiaire, au presse, press, les jerry si selon les formations, mais Zach fait un parage ambassade l'ambassade américaine en Haïti qui est boulevard 15 octobre, dans la commune, à les djéris si vrais pas préparé les djéris à rencontrer un capable plusieurs documents et un rendez-vous qui pas respecté puisque les réexamens juste avant de rencontrer les client, malgré diverses opérations, la police a lancé bandits armés, sables, inquieté puisque on continue à kidnapper des citoyens pour et puis détourner les camions marchandises. machan commissaire gouvernement Saint-Maclain et Vincent là, François qui mettait un mandat Vini, contre l'âge exécutif intérimaire lié en coulant, n'a pas parlé de Ducarmel, merci. Après que fin Boudé, une invitation par Paquet qui a été faite, il a dénoncé Monsieur parce que y a un lien concordé avec le groupe gang dans Savien, qui non connaît, Luxon, et la dirigé mais gang qui a théorisé la population dans le département latino-latique. Mais Ducarmel, merci, qui ne connaît qui s'agit de l'âge exécutif intérimaire lié en coulant. Mais Luxon, fait qu'on ait un rapport contre l'agent des Cocodé. Mit ensemble avec lui. Bien, le commissaire gouvernement dit gouvernement Saint-Maclan, Vincent François, t'es invité. Et magistrat du Carmel, merci pour le TKVN. Dit ça, le qu'on est. ce que vraiment que le rapport, le lien avec Luxon et Mais magistrat a quitté Boudé, invité sur ça. Mais puisque le Boudé, le commissaire gouvernement, Saint-Maclan a lagué un mandat réellement venu des monsieur. Et le fait qu'on est mandat ça, lagué des monsieur depuis la date qui était 8 février 2023. Qu'on est, quel que soit côté la police nationale d'Aïtita, je ne sais pas, c'est Foukeli, Marita crabe côté le Bali, dans un paquet de semaka, pour répondre à l'autorité judiciaire sur les affaires ZAM Europe, alors, rapport que reprocher reprochez que avec deux nez armées. Nous avons vu avec information concernant ça, j'ai annoncé dans le titre de journal, c'est concernant le nouveau Chablende qui est là, qui est dans pays Canada du Canada, avec l'État haïtien jean a annoncé par le premier ministre du pays du Canada, Justin Trudeau, que pendant qu'il a participé dans le sommet 44e, sommet la communauté caraïbe, Caricom, chef d'État, chef l'État, chef gouvernement, a participé. Le premier ministre, Ariel Henry, même a participé dans le cadre d'activité, ça dans date 15, 15 à 16, non? Mais le pays du Canada, a voyait, ailleurs dimanche, qui s'est été 19 février 2023, trois nouveaux véhicules blindés qui prennent aider la police en lui-même, et matin question de sécurité qui est là en deux pays. Les gens nous connaissent, nous annonçons la fête par du pays Canada qui a crédit en Haïtien. C'est Bastien Carrière. Mais l'entrée, est rentré dans le cadre d'achat. Mais total 18 ans que la police a déplacé. Alors, l'État haïtien le gouvernement a déplacé beaucoup de dans le pays Canada. Mais comment ça, qui de temps en temps, a l'État haïtien Hier, là, il y a trois blindés qui viennent joindre l'État haïtien, la police nationale d'Haïti précisément, Jean-Dila pour aider le maté bataille contre la question de gang en Haïti. Pour la première fois, pour le ministère a réagi sous ces sanctions Canada et aux États-Unis après. Après la dernière sanction qui porte contre l'ancien président Jocelyne Privert, chef gouvernement, qui a fait qu'on est sanctionné et décré une plus bonne atmosphère dans le pays. Pour créer sécurité et dialogue. Cependant, Ariel Henry fait qu'on est gouvernement, pas gagné pour louer avec qui Ce n'est pas eux-mêmes qui soumettent l'issue de pays. Nous avons interviewé Valérie, c'est lui, pour la voix de l'Amérique, depuis le pays de à côté de l'État, participé à quatrième sommet CARICOM. N'est-il pas engagement pour créer stabilité dans le pays et l'État pour capable organiser l'élection? Nous venons à CARICOM parce que nous sommes membres CARICOM. Nous venons régler les problèmes qui liés à tout État qui est dans CARICOM. Nous avons tout pour nous parler de Haïti, de crise politique, de problèmes sécuritaires que nous avons. Et nous avons parlé de tout ça, tout avec le Premier ministre canadien qui a fait des déplacement. Nous avons eu un long échange. Nous avons dit qu'on a le travail pour améliorer euh, l'implémentation de implémentation l'accord que nous avons, pour nous mettre plus de monde dans, dans le consensus que nous avons. Et puis nous allons travailler ensemble pour que nous, bah, nous puissions une meilleure sécurité. D'accord. Question de sécurité, justement. Est-ce que CARICOM a décidé de demander, par exemple, aux Nations Unies ou au Réal Est-ce que nous demandons devant CARICOM Est-ce que d'accord pour avoir une force en Haïti Non, depuis longtemps, on a parlé avec euh, toutes les leaders CARICOM. D'ailleurs, en mois d'octobre, nous avons en réunion entre toutes chefs d'État et chefs de gouvernement de CARICOM non, avec euh, M. Trudeau pour nous envisager alternative que nous gagnons pour nous réguler les problèmes de sécurité. Nous continuons à parler euh, avec euh, canadiens, Canadien, nous continuons à parler avec non, et puis l'ABCO ouais, est qui s'en casse de concret, qui a aidé vraiment le peuple haïtien. Monsieur Trudeau, ils sont, du Vence Canada, ils sont que nous faisons élection. Élection pour bientôt en Haïti Ah, c'est pas uniquement Monsieur Trudeau. Nous tous, nous voulons faire élection. En particulier, le gouvernement, ça objectif, c'est pour faire élection. C'est pour ça là. Et faut, mais pour nous faire élection, il faut un bon climat de sécurité. D'accord, sécurité d'abord. Et pour la dernière question, les sanctions, niveau sanctions, dernier sanctions, Là, qui réaction? Sanctions aidez nous. Sanctions clairement fait que situation un petit peu changé sur le terrain. Nous n'avons rien à revoir à sanctions, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui baillons non euh, du tout ces sanctions. Que nous prend et nous pas pa communiquer nous tout dossier, moun yo. donc nous pas qu'à gagner opinion spécifique sous sanction, yo, mais globalement, en sanction qui permettre que nous gagnons meilleure atmosphère au point de vue sécurité, au point de vue dialogue entre nous, c'est un bon bagage. D'accord. Et au sortit le 44, 44e sommet, ça, sa, on satisfait qui ça sa a été joindre en plus. Non, c'est pour moi, nous allons le chercher. Moi, bon, c'est on vie commune. Si c'est une réunion de statutaire, c'est-à-dire que nous fait partie de Caricom, nous venir, nous discuter et nous essayer de régler un certain nombre de problèmes nous qui en commun. D'accord. Mais ça je ne peux pas ici à cap et là pour terminer. Mais faudrait être ferme, faudra nous mettre, faudrait nous mettre pour que nous puissions retrouver la paix, la sécurité dans le pays et pour nous aller dans l'élection pour nous un pays plus stable et qui va aller vers le développement. Mais... Et voilà, déclaration, Premier ministre haïtien, qui c'est Ariel Henry lui-même qui t'a participé à 44e sommet, qui est sur à un CARICOM, à chef de l'État qui a gouvernement. Et CARICOM, non, t'as tapé Ariel Henry qui t'a répondu une question comprenant vrai, non, Valérieux, lui. Sujet, ouais, Rélin qui clair politique, c'est section sa yo, yo vraiment aidé yo là, commencer à changer dans quelques réalités que le pays euh, qu a qu'on est là. Et Rélin qui t'a vu le cause, oui. Bon, en tout cas, c'est ce que ça, puisque là, nous prenons le avec Andy Joubstem river c'est président pays, ancien sénateur, ancien ministre, et tout, euh, ah bah oui, non, c'est sénateur avec ancien. Ce président Macky Sall et nous changer ces deux derniers mondes qui est parmi deux derniers mondes qui prennent sanction je suis ensemble avec Salim Soukar qui lui-même c'était ancien chef cabinet ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte je suis invité à qui réagit avec Andy Copatriot Lio cher copatriote collaborateur 15 Samilio mais ils comprennent que vraiment ça mettait en colère que et son déception pour yo, les Lio apprennent euh, que gagnent et qualifié en dit allégation mensongère que pays canada prend compte monde que avec intégrité l'étonnement ou non figuré sur so liste monde qui indexé par pays canada pour lien présumé qu'il a gagné avec gang armé car c'est pays en pays ce, ce malicieux ça qui mette non en activité criminelle ça mais peu importe motivation que auteur mais tout simplement monde qui yo même mette non c'est action qui est révoltant qui indigne par rapport avec à ce qui est sur ça pour le web, non là, comme monde qui, qui est en qui activité financée, gang gang moyen pour commettre des commettre en dedans pour la société pendant que le remercie avec pendant que l'exprimer partage les avec tout monde il dit que il pas jambe que un rapport non métier moyen, cocoda li avec un nec armé en de Mais ces réactions saillot, non qui mettait dans ça ben li ou trouvé que vraiment c'est deux allégations mensongères, par rapport avec sa proche de saoudi que les mêmes qui gagnent rapport avec de nec armé en de Ville réputation là que le prend en pilte pour le construire sous de sacrifices que le fait en de pour le monde le le que les jeunes, je ne dis pas que c'est ça que je dis en société, a même bien, de monde est capable de faire comme résultat, comme fut à que les sacrifiés pendant un pile de temps pour arriver à construire mon collier dans la société. Voilà, c'est ça, en grosso modo, que je vous remercie même les mêmes, réagit réagir, les réagir, les comme message avec Jean-Dian Kompatrio, qui est un collaborateur, ami, les amis et les familles, qui est sanctionné, qui vient faire un total de 15 millions dans l'ISAC, pays Canada, qui a été contre les acteurs politiques et les acteurs économiques dans la société. C'est un résumé de l'application avec des armées dans la société. Nous avons toujours été sous question, réaction, sous des séries de sanctions qui apportent des personnalités haïtiennes. Après, a fin de d'intervention, le Premier ministère de l'Équité réagit au détail des interventions, ancien président Jocelyne Privére. Maintenant, nous parlons avec un syndicaliste, José Mérilien. Concernant sanction sanctions, le pays Canada et États-Unis contre diverses personnalités haïtiennes. José Merilien a un bon bagage, je le venu de monde qui ont deux prêts. Il de n'y a pas de fait, qu de n'a pas de prix. des haïtiens qui ont de prendre contre tout le monde qui est impliqué dans le financement la gangs. Il faut le dossier, tout le monde qui est sanctionné, transféré par un gouvernement haïtien légitime En côté José Et en dernière position, c'est une sanction. Une sanction que les États-Unis, Canada, dit qu'il contre tout le monde qui est dans la gang, qui a pris la gangs. Ce n'est pas sanctionner le qui, qui, qui, qui a gens de gang. a fait je le dis. Mais, là, en compte c'est Ils sont Et ce la, la ligne qui, qui assume comme gang, pas La ligne qui de gang, si la ligne pas sanctionnée, il Parce que la ligne assume comme gang. Et je veux dire, il n'y a pas Canada. Si les États-Unis, pendant la démagogie, il faut que sanctions tout le monde et que les conditions de sanctions soient faites pour que ne soient pas des sous pas Deux, il faut que les gens qui sont sanctionnés si coupables dossier de et le gouvernement légitime qui est monté dans le pays et il faut que les gens il y a les et les ont pour et voilà, toujours avec uh, José Mérilien, qui est responsable UNO, qui, et même tout, dénoncé dénonçait les phénomènes d'insécurité à Capta dans la région métropolitaine port au prince Et en pile, l'école n'a pas fonctionné. C'est pas seulement l'école qui n'a pas fonctionné, mais toute famille qui séparé et puis plus le monde dans chômage. D'après José Mérilien, qui m'a dit, Pepe Haïtien, mobilisé pour changer la situation. Il y a vive jeunet, jeudi, hein, en, en écoutant Josué Mérilien. là, fait là? C'est des temps. Nous avons que gens sont venus la en an, an, an dépopulation les politiques a politique, Riké, Canada, la France, pour faire payer à tourner, on le fait, fèmpe, fè, on fait pays à tourner, on pays à vivre, on faire des le on va faire des le à faire faire dans faire des nous ne pouvons pas jouer arabes, nous pas jouer arabes. Carnaval, c'est pas des bagages c'est opération couper tête, boule, kay, tout assassin, tout criminel. Opération chercher André Michel, c'est l'île parcours du Canaval Opération chercher André Michel, chercher Major Michel, chercher tout gang assassin, qui a consolidé pouvoir gang ça qu a. Matelie, qui là. chercher Kai Mateli. Kai qui construit mon mer pour 9 millions de dollars. Olivier Mateli va travailler un jour, les milliardaires. Sofia Mateli. Réginal Boulos, Mounsayo mas. c'est euh, yo ont Jovenel, c'est les gens qui ont mettez massacrés, les les gens Même ont été tués, le gens ont été tués, les gens qui vous qui ont été les gens qui ont été tués, le gens qui ont été tués, nous bien. Chaque nous ne quitter, pas quitter. Macha baton garat nous, macha avec nous, c'est ça ce carnaval là. Tout ça nous jouons, fais les justes de Carnaval Le canaval là c'est est mon chat, pour nous chercher de gang assassins criminels. Nous avons à courir à de Ariel Henry. Bahamas, ça montre que y a un haïtien qui est honnête toujours. Nous avons eu un haïtien comme petit canaval là. C'est un haïtien, un secueil. C'est ça, nous disons, un haïtien, un secueil. C'est Ce carnaval là, premier dame Michel Baye Anéa. Yo ise, yo Qui veut pour descendre le de masse, attendre que vous l'assinez. Vous Je dis à nous ici, pas arrêtez bois croiser. Gardez sous champ de masse à côté de premier dame de Michel. Pas négliger, pas mérité. Michel, sous champ de masse. Hier, tout une et matin. Assassin, vous Michel a un peu Michel a débarqué de masse à Gouaga-Lille, un à pour terroriser la population, pour dire que est carnaval. Qui carnaval, il n'y ça au café. Je veux dire à André Michel comme première dame. Est-ce que les conditions, le peuple haïtien réuni, quand il y a une insécurité, celle-là, février, plus que 25 personnes ont dans nos pays. Docteurs ont été kidnappés, étudiant ont étudiants et toutes sortes de personnes ont Jodia, André Michel, besoin de justifier quantité des monde. Li besoin kidnappe, de kidnapper, Jodia. L'annonce grève. L'annonce grève. L'annonce carnaval. Carnaval, là, c'est Yon Haïtien, Yon Seke. Jodia, en tant que première dame, André Michel, Moun a crié grand goût. L'hôpital général, pas de toile gaz. L'hôpital général, Moun a mouru sous fatra. Jodia, qui carnaval, que nous baille là. Comme Moun dit Yon Haïtien, Yon Seke, est-ce que? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est je dis à titre carnaval la première dame de Michel dit, yon Aïsien, yon seen. André Michel, bat chien, tonne mètres. Donc arabe la panne carnaval. Carnaval, il va le faire C'est Bois calé! Bois calé! Gardez tout le peuple là, débarquer chaque masse. Pas faire violence sous Forexel, qui capteurise chaque jour une mm -hmm. population même j'avoue pa là. Pas faire violence sous malé malerse qui a vu en avant. Mais wish! Alors, le gardez les gangs qui fait partie des pouvoir, gardez pas négligez. Pas négligez, pas négligez, parce que ça vous mérite. Jodi ya, tout bandit, tout gang, yeah. gèlent l'argent en menyeux. Kanaval ou tant de vous jouez à là, chaque bandit gèlent l'argent en menyeux. Et non seulement ça, vous vous avez à venir justifier, vous vous qui figure vous vous avez à le Gardez pour vous y a partie de Jodi ya, comme le kidnappant vous avez à faire. Adieu Michel dit, c'est le kidnappant vous avez à l'argent. Réginal ben, oui oui. c'est un kidnapping Michel Matéli, c'est un kidnapping Je dis à ce carnaval, il y a fait pour canavale, Michel Matéli, qui a kidnappé mon piblissant de pays. Je veux dire, je veux dire, je nous nous comme ce carnaval là c'est un haïtien, un Chacun ici un manchette. Chacun ici un manchette dans Tradition et le carnaval là a gagné un changement de web qui fait la dame. Et nous constatons que c'est 6 heures alors c'est 10h pour 6h du soir. On ne pas craindre que c'est sécurité, mais c'est le père qui fait offert. C'est pas sécurité, n'est-ce pas, mais... c'est la sécurité. Qui ça a gagné C'est pour justifier le visage, les gens qui ont kidnappé. Parce que si on a un autre carnaval là, on ne pas dire qu'il y a un problème de sécurité, on ne pas parler. avant pour venir, pour dit, venez, peut-être Machin, c'est qui Machin, c'est qui C'est ça, dit, peut-être Parce que ce carnaval là, pas des bagages. C'est qu'il Ce carnaval là, c'est ça, de Michel dit. Je dis, pas Moi, je dis, sous des pas négliger. Bah n'ego ça au mérité.